L'an 45. En 1973, l'an 01. En 2018, si mes calculs sont bons, c'est l'an 45. Et si, en 2018-68, se fête à Paname avec des petits fours dans les sous-sols de Beaubourg, nous voulons fêter l'an 01 à Brest. Ou plutôt, non, nous voulons faire la fête avec l'an 01. Pas la fêter comme un anniversaire, plutôt comme une promesse. Celle d'un dessin, celui de GB, celle d'une aventure. Faire un film ensemble, celle d'une utopie, vivre autrement, et tout de suite, à partir d'aujourd'hui. Et en l'an 45, on se demande bien ce qui a fait l'an 01. Et pour ça, on aimerait vous rencontrer. Parce que tout le monde n'est pas Jacques Doyon. Et ça tombe bien, nous ne sommes pas tout le monde non plus. Parce que si en 73, on arrêtait tout, en 2016, on a étendu le mois de mars à l'infini, pendant Nuit Debout. Mais le calendrier a finalement repris sa course folle, et on est en 45. En 45, après l'an 01. En l'an 01, on était pas né. Mais on voit bien, 45 ans plus tard, on a toujours plus de papiers d'identité, toujours plus d'objets inutiles à regarder, toujours moins de tout et toujours plus de trous. On ne va pas refaire 01. On en est peut-être loin. Mais toujours, de nombreux pas de côté se font, dans tous les sens. Hé, hey, doyons, c'est pas une révolution, c'est une gavotte